quand c'est bien de personnaliser l'information se retrouve pris mais donc l'étape de la directement l'étape l'étape je vais demander plus d'informations pour faire une segmentation je vais vous je a quel niveau de les centres d'intérêt. Là, je me suis dit trois trois questions. L'étape fait hein? On a vu une autre étape où je vais récupérer d'autres informations liées à l'étape 3. Mais avant de passer l'étape 2 et l'étape 3, Ken Said va d'arme, l'adresse e-mail, le théor. l'étape 2. Là, je peux le relancer. Au bout de 30 minutes, je lui envoie un email mail Colombo Armédique, la 40 inscriptions. 30 minutes, Ma dit, je pense. 24 heures. 24 je vais lui envoyer un autre mail. Idéalement, je copie et l'email le mail. Il me Dima, j'essaie de personnaliser le choix. Un avantage. Si vous voulez gagner la Chenea, voilà. Je la lui de l'inscription Au bout de 72 heures. Aussi, réponse, je vais le relancer. L'idée est l'étape 3. L'étape 3, c'est le même principe, une fois il a achevé l'étape 2. Donc au bout de 30 minutes je le relance, au bout de 24 heures je le relance, 72 heures je le relance. Je là j'ai la page de remerciement. Puis landing page, je parle de le formulaire, on me redirige vers une page de remerciement. Une page merci Samir. merci pour votre inscription, etc. Je peux demander d'autres informations, on ne peut pas jouer. Voilà, avec ta page 1, merci pour votre inscription. J'ai tout ce qu'il faut. On fait l'étape, le but, de la page de remerciement, c'est un rendez-vous. Dans le la stratégie, J'ai proposé, il fait l'étape 3, il y a l'étape 3, qui peut planifier un rendez-vous. J'ai 3 commerciaux au, bac, au centre de formation. Moi, je fais l'étape là où je suis à dire le rendez-vous. Donc, allez je a plusieurs étapes. Fais étape, je qualifie. Deuxième étape, je qualifie encore plus. Je fais l'étape 3, je qualifie encore, encore plus pour y arriver à, à une demande de rendez-vous. Si j'ai une demande de rendez-vous par jour, une seule demande de rendez-vous par jour, la c'est largement suffisant. Al-Had, si une personne elle est arrivée là, c'est qu'elle est qualifiée à 100%, mon commercial ne va pas s'attarder à la closer. Si elle est juste, juste là, fait l'étape 2, je vais la relancer dans les règles de l'art, tu as atteint l'étape 3, tant mieux, sinon, je peux encore entamer d'autres actions. je vais avoir la liste des personnes qui sont à, à, qui sont s'arrêter à l'étape 2. 50, par exemple. On l'étape 3. je une dizaine de prises de rendez-vous. Les relances, ils vont me permettre de encore alimenter les étapes pour y arriver, les prise de rendez-vous. Elle a une stratégie d'acquisition. Par exemple, on a des gens jouent en Ceux qui vont prendre un rendez-vous, c'est vraiment les gens qui vont acheter. Mais toute la base de données, elle est éligible, le tirage au sort, parce qu'on le gagnant. Euh, au bout de deux semaines, ça a est le gagnant. Là, je vais envoyer la liste à la Libye je ne pas je juste bonjour. Ça ne marche plus. Je dois lui envoyer des informations pertinentes qui l'aident. le moment avec. Qui lui apporte de la valeur ajoutée. Selon les besoins. Selon le besoin terme, selon le besoin en face. J'essaie de, de récupérer le maximum d'informations. Donc, pour annoncer le gagnant, je peux envoyer un email pour tout le monde pour dire voici le gagnant. Et le reste. C'est vrai que vous n'avez pas gagné, par exemple, mais on vous offre 50% sur cette liste. -là. Si vous souhaitez un rendez-vous, bah vous pouvez planifier ici. C'est une action, disons, complète. Je vais avoir des, des ventes, des CNG, des, des, des gens qui ont finalisé le parcours recall. ou même à la fin. voilà, même les gagnants, je vais, je vais annoncer un seul gagnant, mais le reste... Il peut, il, peut partir, euh, il peut ne pas partir les mains vite. Donc je peux lui envoyer aussi et je peux lui offrir aussi un pourcentage par exemple ou une séance où a... j'essaye d'être créatif. L'idée allez, on essaye de de relancer, de trouver une alibi, de partager un contenu à valeur ajoutée, c'est surtout pour comprendre une cible terreelle et dans quel état d'esprit, quand est-ce qu'elle va prendre la décision? Comment je peux encore la ramener pour prendre une décision, pour rentrer en contact avec moi, pour partager ses et contacts avec moi, pour que je puisse par la suite faire le suivi, les optimisations, etc. Euh, C'est la même chose que la page, page d'atterrissage. Je suis parti sur une page d'atterrissage, il fait un autre. Dès l'atterrissage sur cette page, je vais récupérer prénom et main, ou que je passe les étapes de est-ce que vous avez des questions sur le, oui. la stratégie Oui. oui. J'ai bien saisi les deux, les deux concepts, le marketing euh, automation ou l'embargo marketing. Oui. Mais j'ai pas compris la relation entre les deux. Bien. All right. Maintenant, right. right. le marketing automation. Mm -hmm. En fait, l'embargo marketing, c'est. C'est la stratégie, c'est le fait de créer du contenu, etc. Façon de le marketing automation, c'est vraiment les outils, voilà, les, stra les stratégies encore dans la dentelle qui m'a amené les stratégies stratégie d imband, d imband marketing aussi. Mais quand je dis marketing automation, imagine un instant que toi tu vas faire tout ça de façon manuelle. Ouais. T'as une landing page, ça à Word, la site web, une page d'atterrissage. même si, soi-disant, tu as des compétences en développement, tu vas créer une page d'atterrissage. Donc, je termine tout ce qui est génération de trafic. Par la suite, dès que tu reçois une inscription, moi, tu as la inscription à Rachel ou l'inscription à Rachel. Non, c'est une inscription à la y a une inscription au cinéma. On peut en faire « Bonjour, monsieur !» Alors, le marketing automation, il va justement te permettre de faire le tout, créer tes landing pages, euh, automatiser l'envoi de tes emails, euh, créer le pop-up, faire les étapes, faire le suivi, l'optimisation par la suite sur un outil. Donc, le marketing automation, c'est vraiment le fait d'automatiser toutes ces actions pour y arriver euh, à convertir en couple, le schéma interne. C'est sont les le marketing automation, etc. Le marketing automation, c'est étape c'est juste l'outil qui va te faciliter la tâche. Nous la stratégie une stratégie inbound. Vous avez tous reçu un email confirmation. C'est parti fait. On a remarqué que chaque fois que les gens s'inscrivent, il oublie, disons sera oublié, l'atelier on relance. Ça, c'est un peu un peu un peu un peu un peu un peu un la les base, on est passé tous, toutes par, par cette partie, un on m'a dit que j'ai m'aille pour relancer, etc. Donc imaginez si on fait tout ça de façon manuelle, qui peut les, statistiques, etc. Donc l'année années, dit l'acquisition, le marketing automation, le marketing automation, et le CRM. Au début, j'ai des visiteurs anonymes, des inconnus qui vont devenir des lits. Ces visiteurs, je vais les, les faire l'acquisition en à de visibilité, les réseaux sociaux, à les campagnes payantes et ainsi de suite. Mais je suis au délit. La conversion est la dernière le marketing automation. Tout ce qui est pop-up, formulaire, landing page, etc., ça, c'est du marketing automation. Plutôt ça, j'ai besoin d'un outil, j'ai besoin de créer, de développer, je peux développer quelque chose comme ça qui va lier entre tous ces éléments-là. Donc, les, les, les, les, les formulaires et les landing pages et mon, mon site web. Par la suite, j'ai ce qu'on appelle le lead nurturing. Le lead nurturing, si je n'ai pas un outil de marketing automatisé, je ne peux pas le faire. Il est basé sur le fait de nourrir la relation avec le euh, prospect jusqu'à sa conversion. Déjà, il nous faut un outil pour suivre son comportement, pour pouvoir nourrir cette relation. Donc, il me faut des outils comme ça pour faire ce qu'on appelle ce marketing automatisé. Il euh, y a l'inscription ou ma camache l'étape 2, euh, il va recevoir automatiquement un email pour lui dire Tu dois finaliser la première étape. Kif, kif, les relances, c'est d'une façon automatique. C'est pour cela qu'on l'appelle marketing euh, automatisé. Mais je dois mettre en place une stratégie, donc un scénario que je l'imagine comme celui-là. J'imagine, on va dire que l'outil est fait je vais placer les éléments. Simplement. Peut-être la nomination de stratégie, ce schéma et la nomination de stratégie, et, et y a les parce que j'ai travaillé dans un cadre académique, le marketing automation et la stratégie des parts marketing, c'est pas la même chose. pas la, la stratégie, même stratégie, c'est les études, les mots-clés, les CEO et tout bon, ça. C'est une stratégie je... the... d'acquisition. Ah, oui. oui. oui. stratégie d'acquisition en, en plusieurs étapes. étapes. Il y a une stratégie, l'objectif c'est l'acquisition. C'est une stratégie d'acquisition spéciale et problématique. C'est un centre de formation et je veux avoir beaucoup d'informations de avant de passer à un rendez-vous. Donc je fais ces plusieurs étapes. Donc là, le lead y j'ai plusieurs façons. Donc tout ce qui est e-book, offre promo, newsletter, livre blanc ou infographie. Donc le on va parler du lead magnet. On peut parler le lead magnet, le lead magnet ou l'aimant à pousser. Ouais. En fait, le lead magnet, c'est... Qui est y a le tasoir L'aimant. On de marketing. Voilà le lid magnet c'est c'est un aimant à prospect. Il vous a pas je donne le fait de, de, de faire un, un jeu concours, dans bon, le jeu concours, il s'appelle le jeu concours. Oui, gens, le lead magnet, c'est le fait de partager un livre, un livre blanc, etc. Donc je crée oui. un contenu je pour avoir une base de données. Parce que les cahiernets, ils ont au moins rempli un formulaire, tour, au moins une seule oui. fois pour remplir et pour avoir un petit bléch Oui. Oui. Elle a un petit voilà Par exemple, le remise la case, par exemple, du coup. Donc lead magnet, la stratégie par exemple par rapport à lead magnet, un, Il faut préparer un e-book, voilà, un contenu, et je veux le, le diffuser. 2. Je prépare la landing page, donc la page d'atterrissage, Je, suis pas très, je suis les avantages, les bénéfices si tu vas télécharger l'e-book. Par la suite, la relance. Donc, je vais préparer mes emails de relance, et je prépare le tout sur un outil de marketing automatisé. Voilà, je prépare le tout à part le temps que je trouve à l'outil. Enfin, faire le suivi, mener étape l'étape, c'est plus ou moins impossible si on le fait de façon manuelle. Je n'aurai pas claqué et les, les tenants, les, ab les aboutissants. Ou le marketing automatisé, même si un Français par exemple, il y a un Hobscott, il fait un Il a téléchargé le rapport de la concurrence. C'est un vécu pour moi. Une fois il télécharge le rapport de, de, de la concurrence, ah, non, on appelle directement. Voilà, il demande une séance de travail carrément. Donc, s'il a téléchargé le rapport de concurrence, je l'appelle. Et je lui dis, voilà, vous avez téléchargé le, le rapport de la concurrence. J'espère que vous avez bien reçu, que vous, vous l'avez bien reçu. Est-ce que vous avez des questions Vous voulez que je réserve pour vous une séance marketing de 30 minutes spécialement pour analyser votre site web et, et, donc j'essaie de le, de, de le combler, de comprendre où il qu'il a une face il vient de télécharger un rapport de concurrence, donc c'est un contenu qui est adapté, je mets en phase de décision. Donc mon appel, alors, en tant que commercial, il, va, il, il y a de fortes chances de le closer. Aujourd'hui mon taux de closing avec l'entreprise est de 30%, donc euh, à la miette de c'est 30% qui achètent au téléphone. Il faut juste bien choisir les, choses, les informations qu'il doit recevoir, etc. pour bon, influencer à la décision d'achat. Euh, donc, si je n'ai pas un outil de marketing automatisé qui me même si elle n'a pas je ne l'appelle pas, j'ai une notification qui me dit ⁇ Your prospect has revisited your website. Alerte. Si je ne la page, il avait déjà d'autres documents, etc. Mais le comportement en terme, je peux décider s'il va acheter là tout de suite ou elle, il a besoin d'autre chose. Surtout qu'au genre d'école, je dois enregistrer dès le début l'adresse email. Est-ce que vous avez des questions sur euh, les phases d'école <rire> Non, c'est plutôt pas de trier, je ne peux pas de lâcher. D'accord. Okay. Merci beaucoup, beaucoup Rosa, pour Un peu très bien musclé. Et du coup, je ne sais pas voilà, si vous avez des questions d'abord. Et c'est quoi les ateliers que d'autres suivent Je vous donner un peu de un peu de CRM un peu sur la première partie. Et la première partie, elle est, elle est un peu développée pour que vous puissiez comprendre le concept. Les, les, les parties, elle n'est pas assez développée. J'ai enregistré quelques e-books, d'ailleurs.